3, 2, 1. Alors ça fait quoi de présentatrice télé C'est plutôt doué hein C'est la beste, c'est la veste! c'est la veste! <rire> euh, là quand tu vois, j'entends les mains qui tremblent. Donc c'est euh, vraiment bien en fait. C'était vraiment génial, du coup j'ai envie de devenir une star, voyez-vous. Alors les autographes, des plein de fans, oh, C'était super. Franchement, une expérience de malade, mais à bientôt. Au revoir. Au revoir.